Bonjour tout le monde, c'est de nouveau Maddy, donc j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure, n'est-ce pas Que vous allez toujours bien. Alors aujourd'hui, on va regarder, suite aux révélations de la journaliste Natacha, c'est ça, Natacha Ray, euh, qui a fait toute une enquête qui a duré trois ans euh, à propos de Brigitte, je ne vais pas dire son nom, hein. eh bien, il y a de fortes, fortes chances que Brigitte ne soit pas Brigitte, mais qu'elle soit un Jean-Michel... Donc, ce ne serait pas une femme. D'ailleurs, j'ai la carte qui vient de se retourner, de se retourner la sorcière. Amusant. Hein on va voir un petit peu les conséquences de cette révélation qui euh, me semble tout à fait correcte Parce que c'est vrai qu'en re regardant les photos, euh, je me dis, mais on a tous été aveugles. <rire> Moi, la première. Euh, bon, parce que c'était, bien sûr, euh, au-delà de notre... Euh, ma foi, euh, euh, comme, on appelle, comme on appelle ça... Euh, Forge, c'est long, quoi, de notre imagination, on n'aurait pas pu imaginer ce genre de choses. Mais bon, il y a plein de choses qui s'expliquent. Alors, on va regarder un petit peu les conséquences sur de cette révélation par rapport à notre cher Caligula, puisque je vous avais dit depuis des mois qu'il allait lui arriver un truc, je ne savais pas exactement quoi, hum, mais je savais qu'il allait avoir des gros ennuis quand même. Hein. Alors, est-ce que ça peut être ça Les conséquences de la révélation Concernant Brigitte, donc sur Caligula, on y va. Alors je reprends mon jeu saga qui est bien sorti aujourd'hui. Alors le nom et la perversité. <rire> Écoutez franchement, ça ne s'invente pas. Hein. Ça ne s'invente pas. Puis alors vous avez remarqué, c'est un sexe féminin, mais il y a une espèce de, de queue de serpent, enfin je sais pas quoi. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans les détails. C'est amusant quand même. Bon, alors euh, les conséquences par rapport à, euh, à Caligula. Est-ce que ça va entraîner quelque chose par rapport à lui Ah, il y a un clown qui prend la suite. Donc, quelqu'un qui a un masque, qui fuit. Donc, on va le mettre ici, hein, Caligula. On voit bien que la, la, le, le clown, il a peur. Ah oui, puis là, c'est trop amusant. Je n'avais pas encore sorti cette carte-là. Vous avez vu le nez du clown Le nez du menteur. Bon, donc, il y en a un qui prend la suite, là. Oh, là en face, c'est la population qui n'est pas contente. Hein. Ici, vous avez la flûte. Et ici, vous avez la chambre à coucher. Alors, la flûte, on va aller la recouvrir. Euh, parce que ça peut y avoir deux interprétations. Donc, euh, bon, hein, ça peut être le fameux pipeau. Ou ça peut être euh, la propagande. Ou euh, bon, ça peut être plein de choses. Ou ça peut être de... Des choses qu'on communique. En tout cas, l'histoire des chambres à coucher, ça, c'est facile à comprendre. Hein, puisque on est en train de parler euh, du fait que Brigitte ne soit pas une femme, mais un homme. Donc bon, oui, l'histoire des chambres à coucher, ça se comprend. Alors, en tout cas, il y en a un qui prend les fuites. Ça pourrait déjà répondre à la question. On va aller mettre une carte ici. Et là, et là. Ah oui, puis allez, on va encore mettre une là. Alors on a ici une peinture, bon, donc ça c'est plutôt les choses, le pipeau, oui c'est bien le pipeau, avec quelque chose que l'on peint, donc euh, qui n'est pas la réalité, en plus c'est un personnage, donc il y a bien un personnage que l'on a dépeint, ou que l'on a peint, et qui était euh, du pipeau, bon, pas mal ça. Ici vous avez le feu, oh là là ça va mal se passer, je peux vous dire qu'il y a des gens qui ne vont pas être contents. Hein. Là, ouille, ouille. on a le glaive ici, l'Amazon qui n'est pas contente, la guerre et le feu. Ça va mal se passer, cette histoire. On a carrément la destruction hein, sur lui. Hein. Et là, on a les histoires de labyrinthe avec la chambre à coucher. Ah, là, il y a un truc bizarre. Donc il y a des choses en fait euh, comme un piège ou en fait on est piégé ouais c'est ça un labyrinthe ouais. généralement faut en sortir quoi bon donc euh, déjà à la base c'est que ça va mal se passer les gens ils vont pas être contents et lui à mon avis euh, il prend la suite hein c'est amusant parce qu'il prend la fuite avec son tambourin ici, son espèce de. Mara... Comment on appelle ça Maracas Je ne sais plus, excusez-moi. Son truc qu'on secoue là, donc ça que sa musique. Et puis, <rire> c'est vraiment Pinocchio, quoi. C'est trop drôle, avec le masque. Euh, bon. Mais il, il a peur. Hein. Il a peur et il s'en va. Euh, donc, on a déjà une première information, le fait qu'il s'en va. Alors, moi, j'ai envie de demander si on va avoir d'autres révélations. Parce qu'il y a quand même la chambre à coucher, le labyrinthe donc euh, j'ai regardé l'émission qui a duré 4 heures, ça m'a pris toute ma soirée hein. mais bon ça valait le coup et donc euh, je sais qu'à la fin la journaliste dit qu'elle, euh, si le cirque sanitaire ne s'arrête pas elle pourrait révéler encore d'autres choses alors est-ce qu'il pourrait y avoir encore d'autres révélations parce que je vois pas pourquoi elle se tairait là, à tout, hein. bon. voilà quoi alors oui donc c'est bien le chantage hein, le fantôme euh, euh, une menace fantôme on avait déjà eu cette carte-là, dans un autre contexte. Donc, on, on brandit une menace fantôme. Enfin, fantôme, on va dire, euh, comment dire, une menace, quoi. On brandit une menace de quelque chose qui est encore un peu invisible. Ouais. Mais alors, qu'est-ce que c'est Ça peut être aussi la violence passée. Est-ce qu'on va avoir d'autres révélations Alors, il y a des choses par rapport à des armes, donc de la violence, encore la violence, ici la violence, là. Donc d'autres révélations, moi j'ai envie de dire que oui. Par contre, à quel sujet Au sujet de quelque chose de violent, bon. Ah bah tiens, euh, bah à côté de choses perverses, voilà, bon. Je ne peux pas mieux vous dire, hein, je ne sais pas exactement, moi je suis pure et innocente, très naïve sur certaines choses. Donc je ne peux pas vous dire exactement ce que c'est. Mais il y a quelque chose là. Euh, c'est la. Je vous dis, c'est la perversité, c'est le diable. C'est euh, euh, en rapport aussi avec une histoire. Ah, je ne sais plus comment ça s'appelle. J'allais en chercher dans mes tablettes. Une femme qui se transforme en, en monstre, je crois, en dragon, ou je ne sais plus quoi. Bon. Ça doit être cette histoire-là, parce que vous savez que le jeu saga, il est aussi en relation parfois avec euh, des, euh, comme la reine, la reine des Amazones Hippolyte, avec des choses mythologiques ou euh, euh, bon ce genre de choses quoi. Bon bah oui, on va avoir certainement d'autres révélations certainement, et plutôt en relation avec cette carte-là. Encore une fois, c'est la perversité pour moi. Enfin les choses. Euh, voilà. Ouais, voilà. Bon petit tirage, mini tirage, mais j'avais envie de savoir. Euh, Comment ça allait se passer En tout cas, ce qui est sûr ici, c'est qu'il y a des gens qui ne vont pas être contents. Mais hein. bah alors, pas du tout. Hein. Ça va être le faux poudre, cette histoire. Hein. Et l'autre, là, euh, bah, ma foi, euh, il va partir. Hein. Il est détruit. là. Il est, il est foutu, quoi. <rire> Excusez-moi, mais il est foutu. Hein. Est... Mais l'histoire de ça, Brigitte, là, c'est... Il y a encore autre chose derrière, si vous voulez. Bon, le fait qu'il ait menti, etc., c'est déjà grave en soi. On est d'accord Hein, euh, bon, il a vraiment pris le peuple français pour euh, le dernier des andouilles. Hein, euh, C'est sûr. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Il y a, y a ça aussi derrière. Et ça, à mon avis, je pense que ça va être révélé. Voilà. bah Écoutez, on verra bien. Merci en tout cas d'avoir suivi ce tirage. J'espère qu'il vous a plu. Et puis, eh bien, on verra pour une autre vidéo. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Hein. Euh, en tout cas, merci beaucoup encore de votre fidélité. À bientôt. Au revoir.